Bonjour à toutes et tous, Jean-Louis et moi sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Web Corner Projet. Je suis Yannick Fréorel, directeur de l'activité sur mesure Ségos et un des porteurs de l'expertise de management projet. Et je suis Henri Foucard, consultant en management de projet à la Segos et je travaille avec elle. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur le thème des risques dans les projets. Vous pouvez nous faire part de, de vos questions dans l'espace sous la, la vidéo. Nous y répondrons soit directement pendant le web corner, soit par la suite par email ou par l'intermédiaire du blog du chef de projet Ségos. Pendant ces 25 minutes, nous aborderons trois thèmes. Pourquoi la gestion des risques est-elle fortement challengée aujourd'hui Quels facteurs influencent la prise de risque dans les projets Manager le projet par les risques, quelle posture adopter pour le manager de projet notre propos n'est pas de faire une énième conférence sur la maîtrise des risques, mais du fait des nouveaux enjeux de nos entreprises, de réinterroger les approches classiques de gestion des risques en apportant un regard qui, que l'on portera un peu décalé sur la gestion des risques. Alors, pourquoi tout d'abord challenger la gestion des risques Alors, il est inutile d'insister sur notre contexte bien connu et sur les nouveaux enjeux dans lesquels évoluent les projets. Euh, incertitude, concurrence accrue, euh, compétitivité, évolution des technologies, obsolescence euh, rapide, nécessité d'innover, de développer et de mettre en service rapidement les projets. La liste est longue. Euh, il faut faire nouveau, mieux, plus vite, moins cher. Cette nouvelle donne amène à nous réinterroger sur la façon d'appréhender les risques. Des risques qui trouvent leur origine dans l'incertitude présente dans tout projet et qui fait du management des risques un incontournable de la gestion du projet. Pour continuer, nous vous proposons un premier sondage. Donc, euh, vous allez voir, ça ici en ligne et nous vous demandons de choisir euh, votre affirmation préférée euh, pour vous. Euh, Est-ce que tout risque doit être maîtrisé ou bien euh, tout risque est une opportunité à savoir prendre ou bien le risque est un mal nécessaire laissons quelques secondes. Bon, donc Il semble que euh, le risque vu comme une opportunité euh, remporte euh, le sondage avec 61%, ou bientôt 62% des votants. C'est clairement euh, l'angle sous lequel on va l'aborder, mais euh, j'aurais voulu d'abord revenir à, à des définitions euh, qui sont données par les référentiels internationaux. La définition AFNOR sur le risque, ils disent donc que c'est un événement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d'affecter les objectifs du projet. Le PMI, de son côté, dit que le risque est un événement ou une condition incertaine, son probabilité, dont la concrétisation aurait un effet positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. Et Prince tout rajoute, un risque se mesure en combinant la probabilité d'occurrence d'une menace ou d'une opportunité perçue et l'ampleur de son impact sur les objectifs et ces méthodes de rajouter tous les risques susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs doivent être prises en compte et décrits. Euh, nous, on voudrait tenter un petit peu ça en disant tous les risques susceptibles. Il euh, ne faut peut-être pas non plus rester purement défensif, fermé, immobiliste, en euh, essayant de maîtriser tous les risques, en fait. Il y en a certains que naturellement nous nous devons de maîtriser et d'autres qu'il faut euh, accepter ou transformer en opportunité pour ne pas tomber dans euh, prudent principe de précaution. Enfin, on, on a un côté euh, culturel dans le management qui euh, dit par exemple, euh, principe de précaution, maîtrise totale, euh, on ne touche pas à quelque chose qui marche et précisément dans un projet, on va prendre le contre contre-pied et oser partir sur quelque chose de plus, de plus risqué, puisque finalement le premier risque, c'est de ne pas vouloir prendre de risque. Tout à fait euh, d'accord. Il est bien sûr indispensable d'identifier les risques majeurs et de les traiter. Il faudra encore toujours repérer les risques, les réduire, les contourner, voire les transférer. Mais il est illusoire de vouloir faire disparaître totalement la part d'incertitude. Le projet est toujours quelque chose comme un saut dans l'inconnu, une aventure avec une dose d'incertain plus ou moins importante, comme un pari finalement comme un pari. La seule certitude que l'on a, c'est que de toute façon, rien ne se passera tout à fait comme on l'a prévu euh, au départ. Il est impossible donc, voire euh, dangereux parfois, de vouloir tout maîtriser. Alors, d'abord, attention à ne pas avoir une vision trop restrictive de cette notion de risque. Jean-Louis, tu nous as donné des définitions classiques qui disent que le risque est quelque chose de susceptible d'affecter la réalisation des objectifs du projet. Oui, bien sûr, mais est-ce que pour cela le projet est en danger La bonne question serait plus précisément quel événement s'il advenait, mettrait en échec le projet, en empêcherait la réussite. Euh, cela revient à s'interroger dès le début du projet avec son commanditaire sur les critères de réussite du, et d'échec du projet. Qu'est-ce qui fera dire que notre projet est un réel succès Qu'est-ce qui fera dire que notre projet a échoué Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra se poser la question des risques du projet. D'autre part, manager des risques, c'est aussi manager des opportunités. La maîtrise des risques ne doit pas se traduire par la mise au congélateur, on pourrait dire, de toute initiative et de payer ainsi un lourd tribut à notre capacité d'innovation. Un de nos collègues spécialistes de l'innovation a l'habitude de répéter, ce serait dommage de se mettre en mode projet pour simplement ne faire ce qui était prévu. Alors, tout événement qui se produit n'est pas forcément un risque au sens de menace pour le projet, quelque chose qui le mettrait euh, euh, en péril. Tout événement qui se produit euh, peut être aussi une opportunité. Si je reprends la définition qui est donnée par le PMI, une opportunité désigne un événement incertain, susceptible d'avoir un impact positif sur les objectifs. Le management des opportunités et nécessairement une facette du management des risques. Enfin, il y a la nécessité d'accepter le risque en portant sur lui un regard aussi positif. Et si les risques nous permettaient de réussir mieux qu'on ne l'avait pensé, les risques peut-être c'est de la mise en péril de projet, mais aussi il contient la possibilité de s'améliorer. Même un risque avéré, une crise grave dans un projet, peut se traduire par un bénéfice pour le projet. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de prendre des risques pour prendre des risques, mais de tirer profit pour le projet des risques identifiés ou de la prise de risque. Alors, peut-être deux exemples pour illustrer cela. Oui, deux exemples concrets qui sont tirés de deux types de projets très différents. Par exemple, en informatique, en système d'information sur les projets agiles, on a euh, défini euh, un périmètre, euh, mais il n'est jamais défini de façon très précise. Et euh, pendant la réalisation du projet, à certains moments, on va décider de ne réaliser pour tenir le délai que... 95%, 90% de la solution, et on va choisir ces 90% qui ont le plus de valeur. Et finalement, de ce risque-là naît une opportunité de ne, un, terminer à l'heure. Deuxième chose, avoir dépensé un petit peu moins pour un résultat qui a quasiment la même valeur. La deuxième chose, euh, qui est plus de projets de type cycle en V, l'on va euh, être dans les phases avales du cycle, on a toujours une phase de vérification, homologation, euh, test, et finalement, euh, on, va, euh, on a des erreurs, que ce soit dans un logiciel, dans du matériel. Et finalement, les erreurs, si elles sont convenablement intégrées au cycle de projet, elles vont nous permettre d'utiliser les tests de défaillance, par exemple, pour préparer la future maintenance du produit. Euh, le management des risques est donc parfaitement indissociable du management des opportunités. Et puis, euh, euh, la prise de risque peut-être, doit être une espérance de bien, d'abord pour le, pour le projet. Euh, la question qui, qui se pose est qu'est-ce qui influence ou non la prise, euh, la prise de risque dans les projets. Un deuxième sondage, si vous voulez dire. Donc là, c'est à vous de jouer. Vous allez à nouveau choisir le facteur d'influence qui euh, vous parle le plus pour définir la capacité euh, de prendre des risques. Est-ce que, d'après vous, c'est plus l'organisation, le contexte du projet, contexte organisationnel, ou bien la nature, le type du projet qui autorise la prise de risque, ou bien la personnalité du chef de projet qui s'autorise et qui autorise la prise de risque. Donc, euh, une nette majorité d'entre vous a choisi la nature du projet comme étant le facteur d'influence principal, mais on voit que la personnalité aussi du, du manager de projet compte pour vous, hein, puisque 25% des personnes l'ont mis en avant. Alors, on voit bien qu'en fonction de ces trois facteurs, la nature du projet, l'organisation dans laquelle le projet est immergé, et puis la personnalité même du, du chef de projet, un même risque ne sera pas accepter, traiter de la même manière. Et donc on va voir ces trois facteurs qui ont beaucoup d'importance sur la prise de risque sur le projet. Le premier facteur d'influence, c'est le projet lui-même, la nature du projet. Clairement, si je suis chef de produit dans le domaine des cosmétiques et que je vais lancer une dizaine de produits en simultané, peut-être y en a-t-il un ou deux, s'ils si ne remportent pas un franc succès commercial, je peux les retirer du marché sans mettre en péril euh, la marque et la marge de ma société. On est dans le cadre, effectivement, de risques réversibles. Par contre, si je vais lancer un, un satellite de télécommunication ou bien une sonde spatiale qui doit sortir euh, du système solaire, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que, clairement, je ne peux pas en envoyer un technicien réparer ma sonde si, par hasard, la batterie ne marche plus. Alors euh, certes la nature du projet, mais aussi l'environnement en, organisationnel du projet est aussi un facteur d'influence majeur. Alors qu'est-ce qu'on met derrière La culture de l'entreprise est un premier euh, élément. Euh, cela peut se traduire par exemple par l'existence ou non du droit à l'erreur dans l'entreprise ou chez le client dans lequel on met en place le projet. Deuxième élément, la taille de l'entreprise, euh, son âge, qui peuvent être des facteurs significatifs aussi. On, dit, on a tendance à dire que les startups sont plus souvent, plus facilement orientées vers la prise de risque que nos grandes et plus anciennes euh, institutions. Troisième élément, euh, le soutien et la confiance ou non apportés au chef de projet par ses hiérarchies, ses sponsors, ce qui encourage, on le sait bien, plus ou moins à la prise euh, de risque. Enfin, euh, il y a la maturité de votre euh, entreprise, de vos clients, de vos fournisseurs vis-à-vis -vis de la démarche de management euh, des risques. Est-ce que celle-ci est maîtrisée dans votre euh, environnement le troisième facteur d'influence, eh c'est vous, c'est euh, le manager du projet. Nous vous avions mis en ligne pour vous mettre en appétit euh, un petit sondage hein, où euh, on voit que finalement l'attitude du manager de projet face au risque est gouvernée par deux euh, axes. Hein. Est-ce qu'il est plus ou moins tolérant à la notion de risque euh, Est-ce qu'il accepte l'idée qu'il puisse y en avoir ou pas du tout Ou bien euh, le deuxième axe, c'était est-ce que je sais quoi faire quand un risque se produit ou est-ce qu'au contraire euh, je ne sais pas bien quoi penser si un risque de se produit. En croisant ces deux, euh, ces deux facteurs, on retrouve finalement quatre profils euh, et vous aviez été très nombreux puisqu'on a frisé les 1000 répondants sur le petit euh, questionnaire qu'on a mis en ligne. Euh, vous le retrouverez en ligne dans le chat si vous voulez le faire pour maintenant ou pour euh, après. Euh, et c'est le profil attaquant qui a véritablement été plébiscité. On s'y attendait plus ou moins, en fait. Hein. Un, un manager de projet, euh, c'est quelqu'un qui est à la fois tolérant à l'idée qu'il puisse y avoir un risque et en même temps, qui sait quoi faire s'il se produit quelque chose d'imprévu. Alors, notre dernier volet de ce Web Corner euh, porte sur quelle nouvelle posture du manager de projet vis-à-vis -vis, euh, des risques. Cette nouvelle posture, c'est à la fois du savoir-faire, mais aussi du savoir-être pour, si on peut dire, surfer sur la vague des risques. Alors, première chose, effectivement, d'abord le savoir-faire du manager de projet. Le manager de projet est quelqu'un qui va reconstituer en permanence les marges de manœuvre, donc, ces provisions pauvres risque, s'ouvrent tout le temps des degrés de liberté pour pouvoir bouger par rapport à ce qui était prévu. Par exemple, il va challenger les, les ressources, les personnes à qui il attribue des tâches. Ce n'est pas parce qu'on a budgété euh, 1000 jours sur une tâche que je vais affecter 1000 jours sur une tâche. Peut-être qu'entre-temps, on va revoir la prévision à la baisse ou à la hausse. Il peut y avoir risque, il peut y avoir opportunité systématiquement. La deuxième chose pour intégrer dans le management la part de risque, c'est l'ingéniosité, hein, l'astuce. Essayer tout le temps de trouver la meilleure ressource, tirer le meilleur parti de ce qui existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser quelque chose qui pourrait nous aider à faire mieux, plus vite, moins cher, trouver euh, le meilleur optimum entre le coût et la valeur de ce qu'on va fabriquer la troisième euh, compétence en savoir-faire, ce serait de mettre le risque au cœur du fonctionnement du projet. La maîtrise des risques n'est pas une activité à part qu'on va faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais euh, c'est bel et bien quelque chose qui est une préoccupation courante pour moi-même et pour euh, les membres de l'équipe. Donc, je vais avoir tout le temps les trans en éveil par rapport aux, aux opportunités aux menaces de ce qui va arriver au projet. Ensuite, il faut savoir euh, s'adapter rapidement. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'imprévu, ok, c'est peut-être une menace, mais c'est peut-être aussi une opportunité. Qu'est-ce que je vais faire de ce qui se passe Comment est-ce que je vais tirer le meilleur parti de ce qui se passe Ensuite, il faut que je fasse vivre la liste des risques à surveiller, mais pas tout seul. Il faut que je consulte sans arrêt les équipes pour qu'elles euh, osent rajouter des risques s'il y a des événements euh, qui se passent, donc d'une certaine façon, encourager les lanceurs d'alerte et rassurer les gens aussi, de façon à ce que tout le monde n'ait pas l'impression qu'on est tout le temps en train de danser sur un volcan. Dernière chose, il va falloir vendre l'approche risque à la hiérarchie, parce qu'elle peut coûter un petit peu plus cher dans un premier temps, sachant que derrière, elle peut rapporter plus et oui. en tout cas éviter les dépassements. Et il va falloir du coup, donc, budgéter les activités de management des risques auprès de la hiérarchie et du commanditaire. Alors, euh, la posture face au risque, c'est aussi un savoir-être en trois facettes. Alors, on a tendance à, à dire face au risque, euh, c'est... Euh avoir de la prudence, c'est développer de la prudence. Nous vous incitons à développer l'audace par rapport au risque. Alors Sébastien Loeb, que beaucoup d'entre vous connaissent, un ancien champion du monde des rallyes, il expliquait « J'essaye de n'aller jamais, jamais au-delà de mes limites, il faut piloter avec un peu de marge, sinon on risque de sortir. » Il disait « Trop de risque, c'est la sortie de route, trop de prudence, c'est l'échec assuré. » Euh, manager les risques par les risques, on pourrait dire, c'est conduire à la limite. C'est à la fois se prémunir des risques majeurs et prendre des risques opportuns. Hein, c'est l'équilibre à, à trouver, le juste dosage entre prévention des risques et prise de risque. Manager par les risques, c'est de la rigueur, mais sans la rigidité qui pourrait aller avec. Alors Deuxième facette de la posture, c'est l'esprit d'ouverture face aux risques. Accueillir l'imprévu plutôt que vouloir le combattre à tout prix, tout de suite. Accepter le risque, c'est se focaliser sur les opportunités et les possibilités que génère le risque. C'est se centrer sur les bénéfices pour tirer parti de toutes les situations qui vont se, se présenter. Cette posture est, est à opposer, comme tu le disais, à une vision pessimiste ou défensive qui ne prend en compte que les problèmes ou les obstacles qui pourraient subvenir, les subir et ne vouloir que s'en prémunir. L'esprit d'ouverture, c'est euh, savoir accueillir les risques ou les crises même, euh, comme autant d'opportunités d'imaginer d'autres scénarios différents, parfois inattendus, innovants et créatifs. Alors l'esprit d'ouverture, c'est aussi avoir une sorte euh, d'optimisme hein, qui se traduira par exemple par la conviction que jusqu'à preuve du contraire il y a une solution à toutes les situations critiques euh, qu'il suffit de la chercher pour la trouver. Alors troisième facette de la posture, c'est le courage de prendre des risques, hein, qui se traduit par d'abord de la confiance en soi, dans sa propre capacité à, à gérer des situations complexes, difficiles. C'est aussi laisser s'exprimer dans les projets une part d'instinct, une part d'intuition qui serait construite et bâtie, bien sûr, par son expérience de, de chef de, de projet. Et naturellement, euh, on a vu les facettes de, de qualité du chef de projet, mais il n'est pas tout seul dans cette histoire. Hein. Mmh. Euh, il va aussi s'appuyer sur toute une équipe pour promouvoir le risque dans son équipe projet. Et pour promouvoir l'approche risque dans l'équipe, le chef de projet ben, il va challenger, essayer d'aller au-delà. Et si je te demandais de faire mieux, de faire plus vite, de faire moins cher, ne jamais se contenter finalement de ce qui est prévu, tenter à chaque fois d'aller au-delà. Euh, deuxième chose, donner le droit à l'erreur et le devoir d'innovation. Attention, le droit à l'erreur, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi ou de transgresser mais c'est juste le fait de dire, lorsqu'on ne sait pas, on prend des options, peut-être qu'on s'est trompé, on a le devoir derrière d'avoir appris quelque chose. Euh, il va créer donc un climat de confiance, euh, il va couvrir les erreurs si besoin, de façon à ce que les personnes de l'équipe puissent oser, tu parlais d'audace tout à l'heure, puissent oser prendre des risques. Euh, promouvoir le droit à l'erreur, c'est euh, un slogan emprunté aux méthodes d'Agile, « You can fail, but fail fast ». Vous pouvez vous tromper, mais trompez-vous vite. Et le chef de projet va donc donner envie à l'équipe de travailler ensemble, ce qui ne se fait pas dans un respect strict du processus, aucun processus n'a jamais déclenché une envie de travailler ensemble, mais le partage des risques et l'association à la définition et à la vie du processus va permettre de créer une cohésion d'équipe pour prendre ensemble des risques bien définis et acceptés. Alors Quelques clés pour euh, développer euh, cette posture face au risque, alors quatre clés. Euh, cela commence d'abord par mieux se connaître. Hein, quelle est ma tolérance ou mon aversion euh, face au risque Quel est mon goût euh, prononcé ou pas du risque Quel est mon excès ou mon déficit de confiance en moi, de déficit de confiance euh, euh, dans les autres alors, J'espère que le mini-diagnostic vous a aidé à cette prise de recul. Profitez aussi des règles de Projets pour faire cette prise de recul sur le management des risques. Euh, Ai-je pris trop de risques dans mon projet N'ai-je pas pris assez de risques hein, Cette capitalisation doit vous permettre une prise de risque plus importante et mieux maîtrisée dans les projets futurs. Alors Deuxième clé, Renforcer sa résistance au stress, bien sûr, pour faire face plus sereinement à l'incertitude, aux risques, aux crises. Troisième clé, ne jamais rester seul face au risque. On parlait de l'équipe tout à l'heure, confronter son avis à ceux d'autres profils, bien sûr, les membres de son équipe tout particulièrement. Dernière clé, c'est apprivoiser le, le risque. Nous avons dit que tout risque, toute crise... C'est aussi une opportunité. Apprivoiser le risque, c'est se préparer. Quel profit pourrais-je tirer du risque euh, Que ferais-je si ce risque arrive, si ce risque se concrétise Apprivoiser le risque, c'est accroître sa vigilance au jour le jour, au quotidien, sur l'évolution des risques et sa vigilance aussi sur l'apparition de nouveaux risques. Apprivoiser le, le risque, c'est rester libre, d'accepter ou de refuser un, un nouveau risque qui euh, arriverait dans le projet. Approviser, apprivoiser le risque, c'est enfin profiter de ce qui se passe plutôt que de le subir. Face au risque, on pourrait dire qu'il faut sortir de sa zone de confort pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler cette zone de, de plaisir. Alors Jean-Louis et moi, euh, nous avions envie de vous proposer euh, un slogan euh, face au risque et on va vous le proposer. Enjoy, à... take care, faites-vous plaisir, mais faites attention. Alors, et nous arrivons au terme de ce, de ce web corner. Il est pour nous temps de conclure. Alors, en termes de guise de conclusion... Une proposition. Et si en sortant de cette conférence, vous preniez euh, une minute pour euh, vous poser cette question. Quand mon projet sera fini, quel risque je regretterais de ne pas avoir pris Et alors, si je proposais de le prendre tout de suite ce risque, Jean-Louis et moi, vous remercions d'avoir participé très nombreux à cette conférence. Cette série de webcorner se termine pour cette année. J'en profite pour, être, pour remercier Laetitia de notre direction marketing qui m'a accompagné avec enthousiasme et efficacité euh, tout au long de, de l'année dans l'organisation de ces web corners. Euh, J'aurai le, le plaisir de vous retrouver euh, l'an prochain pour de nouveaux webinars euh, sur le management projet. Euh, si vous souhaitez poursuivre cet échange avec nous, ce sera avec plaisir. Nous vous invitons à le faire par l'intermédiaire du blog Ségos du chef de, de projet. Merci, si vous voulez bien, de prendre quelques secondes pour euh, évaluer ce webcorner. Il nous reste à vous dire au revoir, bonne journée et bonne fête de fin d'année. Au revoir.